Mmm. -hmm. toujours, l'être humain sait qu'il tient une place spéciale dans l'univers. Centre du monde, joyau de l'évolution, il a levé les yeux vers le ciel. Et puis, il s'est mis à explorer. L'homme a découvert qu'il habitait une planète parmi d'autres dans le système solaire. Un petit point bleu, en rotation autour de son étoile. Une planète finalement de taille banale, orbitant autour d'une étoile plutôt blême, que les humains ont eux-mêmes classée comme une naine jaune. Une taille ridicule, à côté des très nombreuses géantes et supergéantes. Prenez la grandiose Eta Carinais, par exemple. Une étoile un million de fois plus lumineuse que le Soleil. Ou bien la majestueuse Huiscuti, 5 milliards de fois plus lumineuse. L'univers foisonne d'astres plus notables que le Soleil est un sel anonyme au pied des hiérarchies stellaires. Pour mesurer les distances immenses entre ces étoiles, l'homme a dû inventer une unité de longueur spéciale, celle parcourue pendant un an par une particule de lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Une année-lumière est donc à un kilomètre, ce qu'un kilomètre est à la taille d'un virus. Et l'Univers mesure 80 milliards d'années-lumière. Les étoiles sont incroyablement nombreuses. L'objet que d'une poignée de lignes, tout en bas de la toute dernière page. Sa présence sur Terre ne représente donc que 0,004% de sa très longue histoire. L'Homme n'existe pas depuis bien longtemps. Mais il n'est pas pour autant plus évolué. Toutes les espèces sont au sommet de l'évolution. Et toutes sont parfaitement adaptées à leur environnement naturel. Du bernacle, fermement ancré sur sa baleine, jusqu'au minuscule dicdic, d'apparence -dic, si fragile, mais qui survit aux attaques répétées des aigles, pitons et lions, depuis des temps immémoriaux. Rien n'indique que l'espèce humaine devrait être éternelle. qui lui confère une supériorité indiscutable. Mais qu'est-ce qui définit vraiment l'intelligence Et jusqu'à ses goûts et sa personnalité. Les micro-organismes du système digestif sont extrêmement nombreux. 100 000 milliards, soit dix fois le nombre de cellules d'un corps humain. Même ses propres cellules ne sont pas aussi purement humaines qu'ils ne le pensent. Au fil de l'évolution, des bactéries ont été intégrées, domestiquées et naturalisées pour finalement ne plus quitter.